Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous présenter une recette qui s'appelle le Do Chua, qui est une recette de uh, uh, carottes et daikon lacto C'est d'origine de et donc on a besoin de carottes daikon, ainsi que du sel et un petit peu de sucre. Bon, je vais couper tout ça, et ensuite on va mélanger ça, et ensuite on va mettre en pot. Je vais vous montrer ça. Allons-y <musique> Ok, donc maintenant, on a, on a cette petite euh, julienne de carottes et daikon. Et euh, ce qu'on va ajouter, c'est le sel. Euh, on ajoute 2% de sel par rapport au, euh, au volume total et euh, au poids total des ingrédients. En fait, on a un on kilo, enfin, kilo d'ingrédients, euh, 500 g de daikon, 500 g de, euh, de carottes. Vous pouvez ajuster euh, au goût ce que vous avez sous la main. Mais en tout cas, traditionnellement, c'est probablement pas mal plus de daikon. Et on va rajouter donc... 4 cuillères à café rase de sel, euh, n'importe quel sel, du moment que ce soit juste du sel. Pas de, pas de sel avec des antiagglomérants, ni du sel avec de l'iol ajouté. Donc 4, un, une cuillère à café, c'est à peu près 5 grammes, donc là on va rajouter à peu près 20 grammes de sel. Le sel va servir à favoriser la fermentation, mais ça, vous, ça va aussi aider les légumes à dégorger. Euh, moi, j'aime bien le gros sel, mais j'ai comme une préférence pour le sel fin. Parce que le sel fin va, va comme fondre plus rapidement et faire en sorte que les légumes dégorgent plus, plus vite. Euh, vous pouvez euh, faire le plus longtemps possible, mais vous pouvez faire une petite pause et laisser dégorger tranquillement. Là, maintenant, je vais rajouter 3 cuillères à café de sucre. Si vous n'aimez pas tellement le sucre, pas besoin d'en mettre beaucoup, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, dites-vous bien que le sucre va disparaître avec la fermentation. Les, les premiers jours, les premières semaines, on le sentira encore un petit peu, mais euh, au bout d'un mois, on le sentira quasiment plus, voire plus du tout. Les, euh, le sel ne disparaît pas à la fermentation, mais le sucre, oui, parce qu'il se fait manger sur, souvent par soit les, soit les bactéries, soit les levures, qui le transforment en d'autres composés. Donc, vous inquiétez pas, le sucre, petit à petit, va disparaître. Mais sinon, si vous voulez goûter encore un petit peu le sucre, ben, faites, faites en sorte que votre fermentation ne soit pas trop longue. Si, euh, je ne sais pas si vous allez voir ici, on voit les légumes commencent à être vraiment luisants. On sent encore le sel sous les doigts. Donc là, je vais faire une petite pause. et euh, Puis, je vais revenir dans 5 minutes et ça devrait être bon. Ok, donc nous avons laissé, euh, laissé euh, tout simplement le sel euh, dégorger les légumes. Et maintenant, on a plein de liquide. Vous pouvez, voir, vous pouvez faire un tout petit test pour voir est-ce que ça a assez dégorgé. Dans la plupart des fermentations, ça marche assez très bien. Vous pressez un petit peu, vous voyez comment ça coule Il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau, quoi que ce soit. Donc là, tout simplement, on va remplir les pots et progressivement tasser. Vous pouvez y aller avec la main, mais vous pouvez aussi prendre un pilon. L'idée de base, c'est de tasser au maximum nos légumes pour faire en sorte qu'il y ait moins de poches d'air et que, rappelez-vous, les, les fermentations de légumes, c'est ce qu'on appelle une fermentation anaérobique. Ça n'a pas besoin d'air, même au contraire, moins il y en a, mieux c'est. Donc, on va, on va faire en sorte de, de dégager totalement toutes les bulles d'air. Donc je vais tasser un petit peu ça. Ensuite, je vais remplir avec le, le liquide. On a toujours plein de liquide au fond. Et des fois, le fond, il est un petit peu plus salé que le reste. Donc, c'est toujours bien de répartir bien les légumes partout dans l'ensemble. Et de finir avec le, le jus du fond. Et là, j'ai l'impression que je vais avoir droit à un troisième, troisième pot. Ouais, ce sera peut-être mieux. Quoique, je vais essayer de tasser ça. On peut toujours en mettre beaucoup plus que ce qu'on pense. Toujours la surprise. Si vous n'avez pas de pilon, généralement, tasser avec les pouces fonctionne plutôt bien. Donc, là on arrive à la partie un peu plus... À euh, un peu plus critique en quelque sorte, c'est pas si critique que ça mais donc je vous disais tout à l'heure c'est une lactofermentation donc faut pas de l'oxygène faut pas d'oxygène en tout cas c'est pas très grave qu'il y ait un peu d'air au début mais faut pas que les légumes remontent à l'air libre donc il y a plein de techniques qui existent si on faisait une choucroute on aurait peut-être la technique la feuille de chou comme que certains connaissent il y en a d'autres qui utilisent le sac ziploc rempli d'eau il y a vraiment des dizaines et dizaines de techniques nous ce qu'on aime bien c'est le point vert fonctionne plutôt bien c'est super durable, même si vous le laissez tomber sur la céramique, il y a de grandes chances qu'il survive. Et aussi un autre truc qui s'appelle le viscodisque. Ce petit truc-là, c'est comme, comme un contrepoids. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas, pas lourd du tout, euh, mais il va peser sur les légumes et peser en même temps sur le, le, le couvercle. Donc, vous voyez, les légumes ne peuvent pas remonter. L'idée de base, c'est ça. Il ne faut pas que les légumes remontent à l'air libre. Parce que s'ils remontent à l'air libre... Il pourrait être en contact avec l'oxygène, et si c'est en contact avec l'oxygène, il y a un petit peu de risque de moisissure. Il n'y a rien de grave, vous n'allez pas vous empoisonner une lactofermentation, c'est très très sécuritaire. Et la raison pour laquelle c'est très sécuritaire, sans rentrer dans les détails, c'est que c'est acide. Et un pH acide, un pH de à peu près 3.5, eh il n'y a aucun pathogène qui peut se développer. Donc les bactéries pathogènes telles que le botulisme, listeria, E. coli, salmonelle, etc. ne survivent pas dans un milieu acide et donc ne survivront pas dans une lactofermentation. Donc j'ai vu là, il y a du liquide, j'ai mis mon poids, là j'ai mis mon contrepoids qui est la visco disque. Je serre et c'est pas c'est important de pas trop serrer. parce qu'en fait, durant la fermentation, il y a des, hein, il y a va avoir production de gaz carbonique qui va vouloir sortir. Si on serre au complet, le couvercle il va il va sauter. Non. Vous, vous voulez que ça sorte un petit peu Non, vous faites ça et euh, vous mettez ça dans une petite assiette, on va sortir une petite assiette, un petit peu comme ça, ça peut être un bol ou une petite assiette, ce n'est pas vraiment important. Et durant la fermentation, c'est possible, vu que là, on les a remplis vraiment quasiment à rabord, c'est probable qu'il y ait un petit peu de liquide qui sorte dans les, dans les 5-10 premiers jours. Après ça, ça va se calmer. Donc, moi, mon conseil par rapport à ça, pour, les prochaines, pour, pour la fermentation, en fait, vous laissez ça sur votre compte, vous laissez ça sur votre comptoir à température pièce pendant 10 jours, 15 jours, un mois, deux mois maximum. Mais je vous dirais a priori un mois. Au fil du temps, ça va évoluer au niveau du goût. Donc, le mieux, c'est à peu près de laisser ça 4 semaines à peu près. Et ensuite, vous le goûtez, vous le mettez au frigo. Bonne fermentation